Bien, les astros, euh, deuxième euh, soirée euh, donc euh, d'observation avec la petite lunette SV501P qui m'a impressionné hier lorsque j'ai euh, dessiné euh, eh bien, M44. Aujourd'hui, plein sud, nous avons eh bien euh, Orion et la grande nébuleuse d'Orion. Donc aujourd'hui, on va pointer la nébuleuse d'Orion et puis on va faire un astrodessin puisque l'astrodessin a ça de, en fait d'assez génial c'est qu'elle retranscrit fidèlement ce qu'un observateur va voir en visuel Rien à voir avec l'astrophotographie qui, elle, va magnifier euh, eh bien, le, le signal et euh, va pouvoir révéler des zones qui ne sont pas visibles, théoriquement, par un observateur. Donc, aujourd'hui, dessin avec la planchette feuille noire, euh, la gomme mi-pain et puis deux crayons blancs. Alors, voilà on va viser quand même la grande nébuleuse d'Orion. Alors, hop, je vais me mettre... À genoux voilà alors elle est facile à viser hein, cette nébuleuse alors je vais éteindre la petite lumière voilà normalement j'ai la lumière de derrière la de la véranda qui qui brille voilà eh ben, écoutez hop ça c'est l'expérience où je ne m'y connais pas parce que je l'ai en plein dedans voilà alors, il faut savoir où chercher voilà. Bon, là ici, euh, j'ai une belle nébulosité, une belle tâche, et je vois euh, le trapèze. Alors sur le trapèze, je ne vois que trois étoiles, et puis ensuite je vois euh, la petite ceinture. Donc sur la petite ceinture, je vois les deux plus brillantes, et je sais qu'il y a la troisième derrière, donc en observant en vision décalée, je la vois de temps en temps clignoter, apparaître, disparaître. Et en vision décalée quand je regarde effectivement euh, à côté de la nébuleuse, hein, je la vois, je vois l'étendue de son panache de, nébu de, de nébulosité. Donc c'est parti. Allez, hop, on va s'y mettre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma lumière rouge pour éclairer ma feuille. Voilà. Allez, c'est parti. Donc. Voilà. Hop. voilà ensuite j'ai une petite ici voilà j'en ai deux là en haut voilà Alors, je vais assez vite parce que bah, finalement euh, le dessin est assez simple il n'y a pas trop de complexité puisque comme on est, euh, on est sur des, des grossissements assez faibles, on voit plutôt une vue d'ensemble hein, de, de, de cette zone. Hein, on n'a pas, euh, pas trop de détails. Donc, finalement, c'est assez euh, agréable puisqu'on a un champ assez, assez important. Ici, on a deux quand même. Hop, hop. On voit bien, il n'y a, a pas beaucoup d'aberrations chromatiques. Franchement, euh, c'est agréable. Voilà. On va remettre, c'est en train de dévier. Voilà, de temps en temps, il faut donner un petit coup de... Un petit coup de... Bon, pour remettre la nébuleuse au centre. Donc là, ici, je suis en train de chercher après les étoiles les plus faibles. Celles qui... qui clignote, qui scintille et qu'on ne voit quasiment pas ou très peu. Et ouais, quand même. Hop. Et. Au fur et à mesure euh, que, je, que je que je regarde, je vois apparaître des choses. Donc euh, bien prendre son temps. Franchement il n'y a pratiquement pas d'aberration chromatique. Qu'est-ce qu'il y a Maurice hein Attention Maurice, attention. Hop hop hop Tu vas me faire bouger un petit peu, s'il te plaît. Maurice Maurice, allez hop Voilà. Il y a Maurice qui vient se plaindre, je ne sais pas ce qu'il a. Hein Donc. Voilà. J'utilise une technique d'estompage qui est assez, euh, assez primaire. Hein, euh, C'est une technique d'estompage que j'utilisais quand j'étais gamin. En fait, ce télescope, euh, cette petite lunette, ça, elle me donne euh, envie de redevenir un, un débutant, en fait. Ouais, C'est le cas de le dire. Un débutant. Ouais, c'est génial. C'est extraordinaire. Je m'amuse comme un fou avec cette lunette. Maintenant que j'ai estompé, je vais refaire mes petites étoiles. Donc, hop, mes petites étoiles à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Écoutez, moi, ça me semble parfait. Donc, c'est un, un dessin assez rapide à faire, hein, finalement. Voilà ce que je vois. Attendez, hop, je vais essayer d'éclairer ça de façon à ce que vous puissiez voir les choses. Donc, ça, c'est en lumière rouge. Hein, Donc, la lumière rouge, c'est pas forcément euh, génial pour la mise au point pour un téléphone. Voilà. Je sais pas. Voilà. Je pense que là, on voit quelque chose. Voilà, c'est génial, donc cette petite lunette, je vais laisser passer le train, il y a encore un train qui passe. C'est un train de voyageurs, ça va aller vite. C'est un TGV, il est un peu plus long. Voilà, hop. Bon, et eh bien voilà, cette petite lunette euh, m'a encore une fois euh, démontré qu'un petit instrument... Euh, bah, vaut, euh, vaut quelque chose ce n'est pas un jouet voilà donc euh, moi euh, quand je vais l'offrir à mon, à, à mon petit-fils je sais que je vais lui offrir quelque chose de, euh, de valable et de potable pour faire de l'astronomie d'ailleurs euh, je pense que je vais peut-être pas en acheter une aussi <rire> parce que euh, j'aurais dû en acheter deux voilà très impressionné franchement très impressionné Allez, ciao, bye